dans l'étude des développement des systèmes agroforestiers et aujourd'hui nous reçoit pour une journée d'échange euh, co-organisée avec Philippe Majou et, et le projet Parason qui est coordonné par Agroof et réalisé en partenariat avec l'Uni l'UNILASAL, l'IDEL, l'INRAD T et l'INRAD Lusignan Il y a un soutien financier de l'ADEME sur trois ans, donc de 2015 à 2018, euh, là on est à mi-projet et en fait, à travers des retours sur les pratiques des éleveurs, des expérimentations sur les interactions arbres, herbes et animaux, euh, ainsi que sur des bilans de performance, on s'intéresse à l'intérêt et au potentiel de l'agroforesterie euh, en système d'élevage ovin face au changement climatique. L'idée étant bien sûr de fournir des éléments pour euh, mieux piloter ce type de système. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette thématique du changement climatique euh, parce qu'aujourd'hui euh, on le vit et on le vivra encore plus. Il y a des changements au niveau des températures et de la pluviométrie, avec une augmentation des températures, dans le cas de l'Europe du Nord, une pluviométrie annuelle euh, en augmentation, mais euh, avec des diminutions, euh, euh, par exemple en période estivale, avec des fréquences de sécheresse et des intensités de sécheresse plus importantes, euh, qui peuvent avoir des conséquences directes sur l'élevage, tant sur les animaux, euh, qui peuvent être plus stressés et moins productifs, euh, ainsi que sur les, les cultures, euh, que ce soit les céréales mais aussi les prairies où on va avoir une modification de la euh, dynamique fourragère. Donc il y a tout un tas d'enjeux avec tout un tas de leviers qui peuvent être mobilisés et nous, dans ce cas, dans, face à ces enjeux, on s'est posé la question de l'intérêt de l'agroforesterie. Alors pour juste vous mettre dans le contexte du projet, euh, l'agroforesterie c'est quelque chose, euh, je ne veux pas vous le représenter mais je tiens à préciser sur quel type d'agroforesterie on s'est basé. Euh, C'est tous des systèmes de production agricole qui associent les arbres aux cultures et aux animaux. Donc ça va de, dans des formes très diversifiées. On a des haies qui font aussi partie de l'agroforesterie ou de l'agroforesterie avec des arbres intraparcellaires. Nous, dans le cadre de Parasol, on s'est concentré sur l'agroforesterie intraparcellaire. Euh, J'aurais aimé vous faire un petit état des lieux pour vous rendre compte un peu du, des choses, mais il n'y en a pas vraiment de connu aujourd'hui. Par contre, il y a des initiatives qui se sont lancées et si ça vous intéresse, je vous invite à, à suivre un peu ces initiatives le Réseau rural agroforestier, le RMT agroforesterie qui est un réseau mixte et technologique. Euh, également un projet européen, forward qui s'intéresse plus sur les parcelles expérimentales. Mais voilà, c'est des, euh, des ressources si vous vous intéressez un peu à, à ce type de, de système. Alors, pour euh, étudier euh, tout ça, euh, c'est assez complexifié. On peut avoir différents types de systèmes et beaucoup d'interactions. Mais grosso modo, quand on a un arbre dans une parcelle, il va impliquer des modifications, tant au niveau ombrage, lumière, euh, enfin, ombrage, oui, microclimat, euh, aussi au niveau du sol, avec des dynamiques d'eau et de nutriments différentes. Euh, et tout ça va engendrer des performances de l'agroécosystème euh, différentes en fonction des situations, en fonction de la complexité des systèmes. Donc nous, on s'est posé plusieurs questions aussi au regard des potentialités qu'offrent ces systèmes-là. Euh, D'abord, sur l'offre fourragère herbacée. Dans des systèmes traditionnels ou dans, dans les prairies, etc., on peut voir des, certaines observations. Par exemple, ici, vous avez une photo d'un été dans la DSA, qui est un système euh, espagnol-portugais, avec des chaînes, et on voit des cercles verts autour euh, des arbres. Voilà, donc que se passe-t-il euh, En Auvergne, en été également, on voit que par rapport au nord ou au sud du rang, on a une certaine hétérogénéité dans la parcelle. Donc on s'est posé la question, voilà, en jouant sur l'ombrage, en jouant sur le microclimat, l'accès aux nutriments à l'eau, de quelle manière les arbres impactent la production des prairies en termes de quantité d'herbes produites et de qualité. Une autre question qu'on s'est posée, c'est euh, l'effet sur le bien-être et les performances des animaux, avec euh, le, le rôle de l'arbre comme abri, le rôle de l'arbre comme parasol, brise-vent. Voilà. Donc comment tout ça, euh, en jouant sur, aussi les températures, l'ombrage sur les animaux euh, on voulait savoir de quelle manière les arbres euh, pouvaient impacter le confort et les performances euh, de ces animaux. Un autre potentiel qu'on a envie de renseigner, c'est le potentiel des arbres fourragés. Ici on a une courbe euh, qui montre euh, la production de l'herbe en vert clair, également en été le feuillage des arbres, Alors, à, bien sûr c'est à décliner en fonction des arbres, et la production de fruits qui peut aussi arriver de manière complémentaire au moment où il y a moins de production d'herbe. Donc là aussi on s'est posé la question, euh, du potentiel du forage arboré. Voilà, et il y a tout un tas d'autres services sur lesquels on, se, on a envie de faire de la recherche pour en savoir plus sur qu'est-ce que ça peut amener en termes de diversification de production. Euh, les arbres pouvant servir à une diversité de production arborée, plaquettes, euh, pour utilisation en litière, en bois de chauffage ou autre. Donc euh, voilà. Euh, quelle productivité on pouvait attendre de ces essences-là, etc. On ne traitera pas tout aujourd'hui, je vous fais juste un petit état des lieux. <rire> Et euh, par ailleurs, l'agroforesterie, en tout cas introduire des arbres dans des parcelles, peut permettre de rendre tout un tas de services écosystémiques. Euh, le stockage de carbone, il euh, y a un potentiel de stockage dans, le, dans les arbres, dans la biomasse des arbres ou dans le sol qui peuvent être intéressants pour contribuer à atténuer le changement climatique. Euh, également euh, l'intérêt pour la biodiversité des oiseaux, des insectes, etc. Euh, pour l'eau, etc. Bon, tout un tas de services écosystémiques qui font que l'agroforesterie est une pratique intéressante pour répondre à certains enjeux, et nous, là, dans le cadre de ces projets de recherche, eh ben, on essaye de mieux comprendre et de quantifier un peu tout ça. En parallèle, je tiens à rappeler qu'il y a d'autres initiatives de recherche. Euh, alors, je n'ai pas fait tout, tout un tour, mais il y a le projet Arbel, qui est un projet financé, enfin, soutenu financièrement par le ministère de l'Agriculture, un projet CASDAR, euh, qui est piloté par l'Institut d'élevage, et Jean-Christophe qui est là, Jean-Christophe Moreau. Euh, L'idée de ce projet, c'était de faire un petit état des lieux de l'agroforesterie en élevage ovin et bovins, cette fois à travers la France, un état des lieux des pratiques, mais aussi des attentes des éleveurs pour le développement de ces systèmes-là, euh, de faire de l'expérimentation aussi en lien très étroit avec Parasol, et de développer des outils techniques euh, et des outils de vulgarisation aussi au sujet de l'agroforesterie. Euh, donc j'ai mis toute la liste des partenaires, je vous laisse euh, lire. Euh, en parallèle, il y a d'autres initiatives de recherche, le projet Oasis, qui est porté par l'INRA de Lusignan avec Jean-Claude Émile et Sandra Novak, qui n'est pas là. Euh, là aussi, sur ce site INRA en Lusignan, qui est en poitou tout charente, il y a tout un tas d'aménagements intéressants de l'exploitation avec des types d'aménagements agroforestiers qui ont été mis en place des arbres têtards, des arbres pas des tables fourragères, etc. Bon, C'est tout récent, mais ça donnera des références intéressantes à l'avenir. Euh, sur l'intérêt de ce type d'aménagement agroforestier pour, euh, pour l'élevage bovin. Voilà. Il y a le projet européen aussi, à Forward euh, que je vous inviterai à euh, euh, aller sur le site, parce qu'il y a beaucoup de choses faites dans ce projet, et là, je n'ai pas le temps de vous les énumérer. Euh, voilà. Donc euh, Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, euh, c'est l'idée d'échanger sur euh, à la fois nos projets de recherche, les questions qu'on se pose, les hypothèses qu'on a, euh, les expérimentations qu'on mène, euh, donc voilà, on va échanger sur les premiers résultats qu'on a. Je, on ne va pas vous donner euh, toutes les clés, parce que c'est les premiers résultats, encore une fois, mais on vous invite à nous suivre. Et en tout cas, ça va apporter pas mal, de, à mon avis, de questionnements supplémentaires. Et l'après-midi, on ira visiter deux exploitations euh, pour avoir des retours d'expérience euh, de, de deux éleveurs qui pratiquent l'agroécologie et qui s'intéressent à l'agroforesterie ou la pratique déjà euh, depuis <coughs> quelques temps. Voilà pour l'introduction de la journée.